les shampoings là c'est compliqué. Prends ton stylo, prends ton cahier, prends ton verre d'eau, on va discuter. Bienvenue c'est ma chaîne, c'est Anna. Pour celles qui me connaissent pas, je suis coiffée sur cheveux à pro, et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu éducative sur les shampoings. On va utiliser des termes simples, en gros on a quatre types de shampoings qu'on utilise ou qu'on devrait avoir dans notre salle de bain. Elles sont le shampoing clarifiant, le shampoing hydratant, le shampoing pour cure chevelu sensible et enfin les shampoings protéinés. Alors le shampoing clarifiant qu'est-ce que c'est C'est un shampoing qui nettoie en profondeur, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de toutes les impuretés sur le coeur chevelu, que ce soit les crèmes, les huiles, les saletés, les odeurs, etc. Et en général je recommande à mes clientes de l'utiliser au moins une fois par mois deux si possible. Il faut aussi savoir que le shampoing clarifiant ne s'utilise jamais seul. Il est à utiliser avec un shampoing hydratant, c'est-à-dire que le shampoing clarifiant nettoie, oui, mais en même temps, il se débarrasse de toutes les huiles naturelles qui se trouvent sur euh, la base euh, du cuir chevelu. Donc, on est obligé, je dis bien obligé, de suivre avec un shampoing hydratant dans l'idée de réhydrater et de remettre les huiles sur la base du cuir chevelu. Dernière chose sur le shampoing clarifiant, faites au moins deux shampoings. Le premier se concentrer sur les racines, être sûr que tout soit propre et le deuxième sur les longueurs. Alors le shampoing hydratant vous avez deux possibilités, vous avez le choix de l'utiliser, enfin le choix, vous avez l'obligation de l'utiliser après le clarifiant mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que shampoing normal si vous n'utilisez pas le clarifiant. C'est à dire si vous faites votre clarifiant deux fois par mois, en alternance il faut utiliser on ne peut pas utiliser un clarifiant toutes les fins de semaine, sachant que ça dessèche et ça rend les cheveux fragiles. Donc vous alternez un clarifiant et un hydratant ou vous pouvez faire aussi un clarifiant et deux semaines de suite si vous lavez les cheveux toutes les semaines, deux hydratants. On peut toujours abuser de l'hydratant mais jamais du clarifiant. Tu as pris les notes Je vais vérifier ton cahier hein? et puis il faut boire aussi. Le confinement, là. la chaleur, ça va me tuer. Alors, le shampoing pour le sensible est à utiliser temporairement. On ne l'utilise pas toute l'année. Beaucoup de mes clients me demandent tout le temps Oui, Anna, j'ai utilisé cette gamme, j'ai payé 50-60 euros. Ça fait 4, 5, 6 mois que je l'utilise et j'ai aucun résultat. La raison pour laquelle vous n'avez pas de résultat, c'est parce que, un, euh, pour moi, le mode d'emploi est mal expliqué. Si vous utilisez des produits pour cure plus sensible, il y a forcément de l'alcool à l'intérieur. Donc, il faut forcément suivre chaque bouteille avec un shampoing hydratant. C'est-à-dire, pour moi qui utilise la gamme Caracare, les shampoings bleus sont... Euh, spécialement utilisé pour le cuir chevelu sec. Donc ça veut dire que vous utilisez le shampoing pour le cuir chevelu sec, mais ensuite il faut suivre avec le shampoing hydratant pour pouvoir calmer le cuir chevelu et ensuite faire le soin. Donc c'est-à-dire que vous faites ces soins-là pendant deux trois mois, donc on va dire entre octobre en général jusqu'à peut-être janvier et ensuite on arrête et on repart sur notre routine normale, on ne peut pas les utiliser toute l'année, la raison pour laquelle c'est parce que ça assèche le curse but ça vous gratte encore plus et c'est pas fait pour euh, être utilisé tout simplement tout le temps. Alors les shampoings protéinés, ce sont des shampoings qui sont on va dire euh, remplis de force pour pouvoir nourrir vos cheveux qui sont abîmés en général, ce qui ne disent pas sur ces bouteilles là, c'est que c'est des produits temporaires, on n'est pas censé utiliser ces produits là toute l'année, une fois que c'est fait, vous les rangez, on ne peut pas les utiliser toute l'année, c'est temporaire, on fait une cure comme des compléments alimentaires, on les utilise pendant un moment, on booste, on répare, on fortifie, une fois que c'est fait, on repart sur notre routine normale Alors également il faut savoir qu'avec ce genre de, de shampoing c'est bourré de protéines et comme le corps humain on mange de la protéine et on a besoin d'hydratation il faut alterner avec un hydratant donc si vous avez les cheveux très abîmés très cassants, vous venez d'accoucher vous, vous avez du stress etc si vous utilisez ce genre de, de shampoing il faut alterner avec un hydratant votre meilleur ami c'est tout le temps l'hydratant. On n'a jamais assez d'eau sur le cheveu à fond. J'espère que cette vidéo assez courte vous a plu. Je compte en faire beaucoup d'autres. Donc si vous avez d'autres questions, mettez-les juste en dessous. Et à la prochaine vidéo. Mouah.